Mais comment peut-il engloutir un homme en lui procurant tout ce plaisir Son truc à lui, il commence par les extrémités. Ceci dit, il avance très vite. C'est parce que vous êtes assez calme. Il y en a qui font du tapage, et ils n'aiment pas ça. Hein Combien j'ai encore à vivre Cinq minutes environ. J'ai un paquet de cigarettes dans ma poche. Voulez-vous m'en allumer une Volontiers. Merci. Autre chose Un mot à votre femme Non. Je suis absolument seule. C'est dur. La solitude. Moi aussi. La solitude m'angoisse.